Nous sommes à l'est de l'Ultima Segmentum, dans une région que l'Imperium nomme Bordure Orientale. La lumière de l'astronomie cannes qui permet le voyage dans le Warp disparaît dans cette zone qui est donc pratiquement inexplorée. Seuls quelques libres marchands s'y aventurent étant une cartographie, les relais sont donc difficiles d'accès. Dans ce secteur, une petite planète baptisée Ahura a été découverte en 543 millénaire 41 suite à sa prospection réalisée par un libre marchand. De par son atmosphère respirable et ses ressources potentiellement intéressantes, l'Imperium décide d'y envoyer une mission scientifique en 582, millénaire 41. Ainsi fut fondée la station de recherche XV234. La vie sur cette planète pourrait se rapprocher à celle d'un monde hostile de type jungle, riche en minerais et ressources rares. La végétation y est abondante et parfois mortelle. On y trouve du malagan, plante dont la molécule synthétisée ensuite est un neurostimulant efficace. La population impériale se constitue exclusivement de gardes en mission de protection et de scientifiques qui étudient la faune en vue d'établir une nouvelle colonie. Un régiment de l'Astra Militarum y est installé, une base fortifiée selon le protocole de colonisation impériale. Note 2235, l'escouade CETA de retour de mission de sécurisation Sanctum présente des signes jugés inquiétants de troubles respiratoires, préconisation d'une mise en quarantaine, plus examen complémentaire. Note 2236, détérioration rapide de l'état de santé des patients CETA, présence d'agents pathogènes dans le sang, plus excroissance crânienne rapide. Note 2237, décès des patients CETA. Autopsie révèle une atrophie des circonvolutions, aplatissement des sillons et contusions cérébrale Note 2239, notre système de communication semble défectueux, nos psycheurs sont pris de convulsions cérébrales et les symptômes décrits sont toujours similaires. 140, préconisation de la sécurisation des échantillons et du rapport de données quotidien. Nous sommes plongés dans les ténèbres et une ombre semble pourtant se mouvoir. Seigneur de guerre, c'est Tourop. Aujourd'hui, dans ce premier scénario narratif pour Creative Wargame, je vais être au cœur de l'offensive. C'est moi qui vais prendre en main 5000 points d'armée de culte Genstealer alliés allié aux Tyrannides. Mon but, envahir la totalité de la map. Salut, c'est Poulki. Je serai le joueur Imperium pour ce premier scénario narratif sur Creative Wargame. J'ai un canon qui casse le décor. J'ai des Boulderin, j'ai des Stormlords et de l'infanterie à Gogo. C'est parti pour tuer du cafard. Bienvenue sur le secteur XV234 sur la planète Aura. Dans ce rapport de bataille narratif, le joueur impérial va prendre pied dans la base scientifique et devra endiguer les vagues de tyrannides et de culte Jen Steeler qui vont l'assaillir. Le gagnant du scénario sera celui qui ramène le plus de points à la fin des 5 tours de jeu. Trois manières de marquer des points dans ce scénario. Le premier, à la fin du tour 5, en contrôlant la zone d'atterrissage, en ayant le plus de figurines à l'intérieur de cette zone. Zone d'atterrissage qui matérialise l'endroit où le scientifique de l'Imperium va être exfiltré. Deuxième façon de marquer des points de scénario, c'est le relais de communication. Le joueur ayant une bannière active sur le relais à la fin de la partie marque le point de scénario. Pour activer eh bien, cette bannière, il faut amener une unité d'infanterie en portée d'engagement du relais et effectuer une action. Et enfin, troisième manière de marquer un point dans ce scénario, les cibles prioritaires. Le joueur tyrannique devra tuer le scientifique avec l'ensemble de ses recherches. Le joueur Imperium devra lui endiguer la masse tyrannide en tuant leur leader, le Prince tyrannide. La zone de déploiement de l'Imperium est évidemment la base scientifique avec une petite marge de manœuvre puisqu'il pourra se déployer à 3 pouces à l'extérieur de cette zone de déploiement. La zone de déploiement tyrannide, quant à elle est composée de 4 zones afin de matérialiser l'invasion de toutes parts sur le champ de bataille. Pour le déploiement du défenseur, le défenseur déploie son armée en premier, il ne peut pas utiliser de stratagème de réserve stratégique, il peut néanmoins mettre des unités en frappe en profondeur, s'il le peut grâce à leur datasheet. De plus, il pourra se déployer aussi à 3 pouces de sa zone de déploiement, il commence la partie quoi qu'il arrive, et avant son premier tour a lieu la phase vague. En ce qui concerne l'attaquant, sur les vagues, avant la première phase de commandement du défenseur, l'attaquant peut déployer 1000 points d'armée culte Genstealer. Avant la deuxième phase de commandement du défenseur, l'attaquant peut déployer 2000 points d'armée culte Genstealer et ou d'infanterie tyrannide plus sa cible prioritaire. Et avant la troisième phase de commandement, il va déployer 2000 points d'armée tyrannide pour un total de 5000 points de Xenos sur la table de jeu. Lorsque l'attaquant déploie ses vagues, il peut utiliser ses capacités spéciales. Il pourra donc arriver des frappes en profondeur dès la première vague. L'attaquant n'a pas accès au stratagème de réserve stratégique. Le joueur défensif peut effectuer une action avec une unité d'infanterie en portée d'engagement du canon défensif. Ce canon défensif peut tirer en phase de tir un pilonnage à 7 et 4. Donc 2d6, force 7, PA-1, dommage 1 avec la règle blast. La tourelle de champ de force, les tourelles ont endurance 7, 10 points de vie, une sauvegarde à 3 ⁇ Tant que les deux tourelles sont actives, les unités Imperium dans la zone de défense gagnent une invulnérable à 5+, plus contre les attaques de tir. Si seulement une seule des tourelles est active, il gagne à la place une 6+, invulnérable face aux attaques de tir. Le site forestier, les unités attaquantes entièrement dans les 3 pouces du site forestier, mettent moins 1 la touche aux armes de tir adverse lorsqu'ils sont la cible de ces attaques. La zone de défense est considérée en tout point comme une unité ennemie, l'attaquant ne peut donc jamais arriver des renforts à moins de 9 pouces de cette zone, hormis les capacités spéciales. Stratagème défensif pilonnage lourd. Lorsque on utilise le canon de défense, le joueur peut activer ce stratagème afin de détruire un élément de décor qui serait à 3 pouces de n'importe quelle figurine de l'unité ciblée par le canon. Il le remplace alors immédiatement par un décor de type cratère. Stratagème attaquant corrompre. À la phase de commandement du défenseur, l'attaquant peut choisir une unité d'infanterie du défenseur et faire immédiatement un mouvement ou une phase de tir, ou une charge. Il ne peut déclarer qu'une seule unité en charge et il le fait comme si c'était ses propres unités. Le défenseur doit enlever le sergent de l'unité pour en reprendre le contrôle de manière normale. A défaut, il devra enlever n'importe quel modèle de cette même unité. Maintenant que le scénario de ce rapport de bataille narratif vous a été présenté, je vous propose qu'on se retrouve immédiatement sur le champ de bataille. Alors, comme vous pouvez le voir, on a déployé l'armée à Stramilitarum comme une armée en faction dans une base de défense scientifique. Donc clairement, bah, les véhicules sont garés, il n'y a pas spécialement de déploiement. Euh, tout est posé un peu comme si c'était la vie normale et qu'on ne s'attend pas à une attaque. La seule euh, partie de l'armée qu'on ne voit pas sur la table, c'est euh, la partition qui elle est en FEP. Donc, euh, une base défensive avec énormément d'infanterie, donc beaucoup d'unités d'infanterie classiques que Astra Militarum. on a un gros pack de bull green aussi et 30 conscrits qui sont en pleine revue par leur état-major. Ils ne se doutent de rien, ils ne voient rien arriver. On a également pas mal de véhicules type des Torox ou, ou des Chimères qui sont des véhicules plutôt mobiles et légers mais qui ont un petit armement et qui peuvent avoir de l'impact. Petit point à préciser, c'est que le Stormlord, lui, est parqué en dehors de la base et hors d'activité. Et pour l'activité, pour l'activer, il va falloir que j'envoie une unité, effectuer une action dessus pour pouvoir, bah, le faire démarrer et euh, commencer à semer le carnage et la mort dans les rangs des tyrannides. Ouais. Première vague côté attaquant, je vais faire rentrer 1000 points d'armée culte Stealer. On va retrouver un patriarche et un Primus accompagnés de 2x20 acolytes avec à chaque fois une icône. Et ensuite on retrouvera 10 Brood Brothers qui se sont déployés en frappe en profondeur depuis la zone et du site forestier. Et enfin un Goliath chargé de 10 acolytes avec des disqueuses, ça fait 1000 points d'armée. Première phase de commandement donc, euh, pas de scoring particulier ou de gain de PC sur ce scénario narratif donc je vais globalement juste vous expliquer ce que je vais faire là sur ce tour. Un des objectifs majeurs ça va être d'activer mon Stormlord euh, pour pouvoir bah, bénéficier le plus rapidement possible de, de son action et de son armement. Pour rappel il faut que j'envoie une unité embarquée à l'intérieur du, du, du tank pour pouvoir l'activer sur le tour suivant. Euh, également me positionner pour pouvoir accueillir l'assaut des tyrannies donc là pour l'instant ça arrive d'un côté mais il va falloir aussi anticiper le fait que ça va arriver de l'autre et enfin euh, un point c'est qu'il euh, y a deux accès qu'on peut euh, ouvrir pour faire sortir les véhicules mais pour ça il faut que j'ai une unité d'infanterie qui soit à côté de la barrière pour pouvoir l'ouvrir donc euh, je vais ouvrir ici avec cette unité là pour pouvoir faire sortir mes torox et les placer afin de pouvoir tirer sur la marée tyrannide. Donc comme ça a été spécifié, on a un stratagème particulier à scénario. Je vais immédiatement utiliser le mien. Je vais donc utiliser deux points de com et je vais corrompre une unité puisque euh, les Gen Stealers sont là et je vais choisir une unité qui est celle-ci. Et je vais l'activer et la faire immédiatement tirer sur l'unité d'infanterie qui est juste là de façon à, à commencer à, à dégarnir un peu les rangs de mon adversaire. Je vais donc avoir 19 ouais, tirs, je vais le toucher sur du 4 parce que je suis un bon fantassin. Force 3 sur l'endurance 3, je vais donc le blesser à 4+, 4 sauvegardes à faire sur ses propres gardes, et ça c'est stylé. Ça y va A5. Eh ben voilà, ça à fait 5. un mort. 2 points de commandement en rondement investi. Grosse manœuvre. Alors on est... Euh... Alors tu sais bien tu suis mes enseignements. Alors globalement bah, je suis allé euh, positionner deux unités pour pouvoir activer le Stormlord ce qui est quand même de grandes chances que tu prennes possession au prochain tour d'une de des deux unités donc j'en amène deux pour assurer le coup. Euh, je suis également allé planter un petit drapeau euh, au niveau de la tour de contrôle de communication parce que c'est important et euh, bah, j'ai pas grand monde qui va pouvoir tirer parce qu'ils sont brillamment cachés donc j'ai juste positionné mon tank commander qui voit, qui voit une partie des, des acolytes euh, là-bas et puis bah, je vais utiliser mon tir sans ligne de vue pour, pour euh, tuer quelques unes de ces unités euh, de fourbes traîtres du culte Genestiller. Fin de la première phase de tir. Donc, euh, bah, ce qui a peu tiré, a tiré. Mon tank commander, euh, pla full plasma, comme d'habitude, fait des, des, des bons gros trous dans, dans les régiments adverses. T as enlevé 16 figurines. 16 figurines. Alors, c'est le cumul de la mantique, de la wyvern et du tank commander. Mais 16 figurines qui partent, c'est quand même plutôt pas mal. Le Torox a tiré dans les bois. <rire> Ça fait un petit peu de documentaire animalier. Le Torox tire dans les bois à la saison de la reproduction. Il aime manger des cafards avec sa Gatling. Euh, donc euh, voilà, et après j'ai essayé d'entamer euh, le Goliath avec ma manticor et j'ai réussi à lui enlever 4 PV. Pour le reste, ça a été uniquement du placement et pas de tir de, de, de l'autre côté de la table. Ouais de ce côté là t'as tué euh, as tué quatre gars, t'as tué 6 gars ouais. et après on a fait déjà j'ai déjà fait le test de morale puisqu'on est à la fin de ton tour et j'ai reperdu deux mecs au moral, j'ai raté voilà. mon test. Donc, ça. Euh, donc voilà, on arrive à la fin de ce premier tour, je vais pouvoir jouer et ensuite déclencher la deuxième vague. C'est bon, j'arrive à la fin de ma phase de mouvement. Euh, globalement, j'ai fait Advance tout le monde. Je vais jeter euh, le cul Gen steeler au visage de mon adversaire. Euh, donc voilà, tout le monde a advance. J'ai voulu passer avec mon patriarche le sort pour Advance et charger. Et je voulais le faire pour rigoler sur ces quatre-là pour venir charger par ce petit corridor une petite escouade. Malheureusement, le sort n'est pas passé. Et avec une relance, n'est pas passé non plus. L'esprit de la ruche n'est pas encore sur la table et ça se ressent côté tyrannide. Donc euh, je vais rien avoir de plus puisque tout le monde a je J'ai pas de tir il va être l'heure de lancer la deuxième vague. La deuxième vague est arrivée. Alors, on va avoir un premier un premier détachement côté Cull supplémentaire dans lequel on va retrouver Magus, Icon Ward, un Goliath chargé d'aberrants et encore des Acolytes. Tout est arrivé du même côté. On notera l'arrivée de la cible prioritaire. Règle particulière sur cette partie-là, pour éviter à mon adversaire d'avoir la capacité de le one-shot avec un missile de manticore, il ne peut envoyer que 3 PV par phase sur le, la cible prioritaire. 3 pv par phase, donc la cible prioritaire est arrivée là pour soutenir l'avancée du culte. Il y a un pack de 20 qui est arrivé en frappant profondeur, donc à plus de 9 pouces de la zone de déploiement de mon adversaire pour respecter bien la réglementation qu'on avait fixée en amont du scénario euh, et de la de ce rapport de bataille euh, narratif. Là-bas, euh, là j'ai fait arriver une chimère avec 10 euh, Broad Brothers dedans, donc euh, voilà, ils sont là, ils sont contents. J'ai aussi le Goliath qui est là-bas, euh, qui est ici avec 10 aberrants dedans, donc ce Goliath est ici, donc là j'ai fini renforcer la vague, et on arrive de l'autre côté maintenant, où là les tyrannides prennent pied, vraiment euh, infestation d'infanterie, c'était vraiment l'idée de de, bah, de de ce scénario-là, donc là on va avoir un Swarmlord, un Broodlord, ensuite deux packs de 20 Gen Stealer. 3 Venom Trop ici qui vont protéger le tout. Et on a trois petits Reaper Swarm euh, qui font le nombre et qui sont venus se caler juste là dans la zone de déploiement euh, ici. Et maintenant, je vais repasser la main à Poulki pour son deuxième tour et voir comment il arrive à gérer cette masse. Deuxième phase de commandement à Astra Militarum, donc euh, rien de particulier pour moi. Le plan, comme je le disais tout à l'heure, ça va être d'activer le Stormlord en faisant euh, embarquer une des deux unités dedans. Ce qui fait que tu pourras l'utiliser au prochain tour. Exactement. Et euh, remettre en place un, un dispositif défensif euh, digne de ce nom pour euh, bah, protéger mes véhicules, pour éviter qu'ils se fassent engager au corps à corps et qu'ils puissent plus euh, bénéficier de leur, leur puissance de feu. Donc ça va être un jeu de placement de l'infanterie. Et puis surtout, il va falloir contenir... Euh, L'ensemble des Genesis Steelers qui arrivent là-bas au fond. Est-ce que tu vas utiliser notre énorme canon juste ici et Je pense que je vais peut-être, n'est-ce pas, euh, défoncer un, un bastion ou deux, genre euh, la grande tour là. Alors il n'y en a qu'une seule et j'utilise pas d'avion, hein. c'est euh, un canon qui va faire tomber la tour, donc euh, j'ai le droit. On est sur ta phase de commandement, je vais utiliser deux points de com et je vais faire un truc trop stylé qui me fait tellement rire. Je vais prendre cette unité là et je vais la faire advance jusqu'à moi, jusqu'à mes Steelers, ils vont courir vers leur destin. Allez, un petit dé. Oh, c'est cassé. Oh, Allez, tristesse. un petit dé. Ils viennent donc embrasser leur destin plus rapidement que prévu grâce à ce sublime stratagème de corruption. Et on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Et fin de la phase de mouvement. Donc je me suis positionné pour pouvoir rentrer dans le groin des euh, messieurs qui sont là. En effet, mes bullgrins sont passés par-dessus la barrière, par-dessus la troisième corde pour sauter dans la mouille de ces deux petits survivants qui vont. Qui vont finir écrasés sous le poids de, de, des bêtes. On vous a euh... déjà parlé de l'empereur. <rire> Donc ça, c'est ce qui va se passer ici. En gros, je vais rentrer avec les boules green et essayer d'endiguer la masse. Je vais tirer quand même avec ce que j'ai. Donc il y a une escouade d'infanterie, il y a mon temps commandeur, il y a aussi les torox avec leurs leurs Gatling hein, qui peuvent faire euh, qui peuvent faire mal. Mais en même temps, j'ai une menace à gérer de l'autre côté qui est l'ensemble des Genestealer qui est ici. Donc en fait, j'ai fait réembarquer mes troupes euh, et dans la chimère et dans le Stormlord donc dans la chimère j'ai dû tuer mon, mon sergent mais ça c'est pas grave et euh, du coup par contre le Stormlord sera en, en état de fonctionnement au prochain tour la chimère qui est là-bas au fond est, euh, est allait bloquer euh, les voraces et va brillamment mettre quelques coups de lance flamme je pense et de multifuseur dans ces messieurs et ensuite là-bas bah, j'essaie de gérer une... Une, une sorte de contre-offensive véhiculaire. Tu fais des euh, trucs de guerre impériaux. Voilà, exactement. Et tu as fait avancer aussi notre ouais. scientifique qui tente une échappade. Okay. Et donc, euh, tu vas passer à ta phase psy, ensuite tu vas passer à ta phase de tir. C'est parti pour l'utilisation du stratagème pilonnage. Euh, je vais tirer avec le canon donc deux des 6 tirs en visant l'unité de Steeler la plus devant en fait. Et dans l'idée, euh, je vais détruire ce gros bâtiment ici pour pouvoir caler un cratère et empêcher tout le monde de bouger normalement. Donc c'est parti pour délaisser Et bien bah, c'est celui-là qui va faire un 6 automatique. Alors logiquement, c'est sur le 4, mais moins 1 parce qu'il y a les Venoms. Voilà. Et donc On est sur le du 5, monsieur On est pas mal. On est pas mal sur les 5 avec, euh, avec Poulki. Ouais. À votre service. Et 3 plus. Oui, oui. Non, 2 plus pour. Euh... Non, 3 plus, 3 plus. C'est force 7. J'ai rendu 4. Ah d'accord. 3+, okay. c'était bien tenté. Autant pour moi. Donc ça fait 4 blessures. S'il vous plaît, j'ai 4 sauvegardes. Je suis un stealer, j'ai une invulnérable A5. À votre service, pour l'invulnérable A5. Il laisse donc en place et lieu de cette énorme bastion, euh, cratère euh, de la gamme My Scénari, placement de produit donc fin de la phase de tir, euh, déjà premier objectif rem rempli, j'ai fait péter un bâtiment donc ça c'est déjà plutôt classe et, euh, et sur l'ensemble de mes tirs sur euh, ce bâtiment et sur les stylers, je n'ai rien fait à part détruire le bâtiment. Oui. Par contre derrière il y a des copains qui ont pris leur relais et qui ont en effet écrémé le pack de stylers de devant donc ça me va plutôt pas mal. Euh, sur le flanc opposé, on a euh, un torox qui a bien fait le taf aussi en écrémant euh, un pack de d'acolytes. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, le tank commander a voulu tirer sur le Prince Tyrannite, ça n'a rien fait. Et au plasma, il a tiré sur euh, un autre euh, sur l'autre pack. Ouais, et ouais, il a fait ça. quelques morts quand même. Donc est on, ça. Il est plutôt content d'être heureux. Euh, la wyvern elle, a essayé de mettre euh, son missile qui a fait. Euh, Et en fait, ça a raté. Mais tu ciblais quand même euh, Je ciblais la quand cible même prioritaire. Le, la cible prioritaire, mais tu m'as fait un magnifique euh, double 6 pour son invulnérable. Donc, euh, pas, de, pas de dégâts sur ma cible prioritaire et euh, on, on a en fini d'enlever d'amenuiser des, des de, ouais, de euh, le, le Goliath, mais pas assez pour le détruire. Il va donc falloir passer à la phase de charge. Et donc là, les, le, les boules green vont entrer dans la, dans la danse. Un bull green, ça danse très très bien. Et euh, qu'est-ce qu'ils euh, vont faire Et euh, bah, ils minutes. vont charger euh, cela, cela et cela, je pense. Et il y a aussi ces gardes-là qui là vont, là vont venir charger, charger. mon beau bull ouais. Ok, ici les bull green. Oh, oh ça va à l'aise. À okay. l'aise. Et ici et ici. T'es refait. Voilà. Allez, on se retrouve pour la bagarre. Après avoir terrassé les pauvres pécores qui faisaient face à ces boules green, euh, décide judicieusement de venir me contacter ma cible prioritaire pour éviter que j'aille faire un petit euh, un petit bond euh, de désengagement et potentiellement euh, m'attaquer à son scientifique. Euh, donc c'est une belle manœuvre parce qu'en gros je vais être euh, obligé bah, soit de rester au corps à corps et prendre le risque de perdre des PV supplémentaires, soit de me désengager dans quel cas je pourrais pas faire de psy, pas tirer, rien faire. Alors. En revanche, vu qu'il m'attaque, vu qu'il me contacte, je vais lui mettre des attaques de mon prince tyrannide. Euh, J'ai quatre attaques qui touchent sur du 2. Toujours là, zéfami. Bah écoute, je vais la relancer. Voilà. Ça te fait un PC en Ça un me fait moins. un PC en moins. Et euh, je vais te blesser sur du 3 relançable. C'est force combien euh, C'est force, euh, force 6. Ok. Euh, ce qui se passe, c'est que celle-ci, elle fait 3 flats. Et celle-ci, font D3 flat, CPA-3, euh, donc les D3. Allez, PA-3 okay. moins, PA moins s'il vous plaît monsieur. PA-3. PA, PA oui. Allez-y, allez vous pouvez le faire. Invulnérable. C'est bon. C'est bon, ok. Invulnérable. Invulnérable. Ok. Partez. D3, ça fait 3. 3. C'est en un ou pas Oui. Ok. Euh... Oui, c'est en un, il, il, il, il, il est mort il est mort. Suivant. C'est bon. C'est bon. Et celle-ci, ces trois flats, ça ferait un mort net que tu vas rater normalement. C'est bon. Ok. Non. Et okay. si, parce que j'ai passé mon plus 1. Là, ça est... Ah ça oui, c'est vrai. Les... Ça fonctionne sur les invulnérables Eh oui. Vous êtes sûr de ça Oh, totalement sûr. Oh, mais ben vous allez quand même m'enlever un petit boule green mon cher Koolki. Bon, bien sûr. Avec plaisir. Que, fin de mon tour, en effet, j'ai réussi à bloquer la scie prioritaire euh, dans son camp. Donc ça me va très bien parce que ça va éviter qu'il m'agresse. Ensuite, euh, j'ai euh, fait un petit screen avec mes, euh, mes gardes. Euh, euh, pour éviter que le, le Goliath euh, décharge trop facilement ses gars et, euh, et euh, rentre dans mes lignes euh, tel du euh, beurre euh, avec un fil. Et sinon… a bah, un fil dans du beurre, mais on t'en tiendra par rigueur. Oui, non, je, je suis sur de in, l'inversion euh... littérale. Exactement. Okay. L'inversion littéraire d'ailleurs. Oui, oui. <rire> tout à fait, tout à fait. Okay. Littéralement... On arrive sur la fin de ton tour, un petit Polké On est sur la fin de mon tour, en effet. Est-ce euh... que tu peux dire, euh, je laisse la main à Tour Hop euh, Pas encore. Non, je veux rester dans ce tour ah Non, euh, il s'est pas passé tout ce que je voulais, mais il s'est passé des trucs bien. Euh, en tout cas... Euh... Tu vas regarder cette putain de caméra, Poulki? Non, parce que je suis en train d'essayer de voir ce que je vais pouvoir te raconter comme Allez, quoi. Allez, on coupe Ok Deuxième tour, côté attaquant. Euh, de mon côté, eh bien, euh, jolie manœuvre du fin stratège Poulki qui tient à défendre le secteur ISV234, c'est vraiment pas mal. Il est venu enquiller ma cible prioritaire qui va pas prendre le risque de perdre trop de PV. Euh, je vais donc partir du coin, en revanche, je vais euh, bouffer la totalité de ces boules green avec mes célèbres acolytes, donc ça c'est plutôt cool, et je vais commencer à l'écraser. Il euh, y a deux objectifs qui sont indispensables, ça va être tenir le centre euh, et euh, d'aller lever cette petite bannière là-bas. Je vais essayer de faire abstraction de cet énorme châssis qui va se retourner contre moi à un moment donné. Mais en attendant, je vais en profiter pour l'agresser, lui mettre la pression. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, on arrive à la fin de ma phase de mouvement. Alors globalement, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai avancé tout ce petit monde comme des grosses brutasses. Euh, L'idée va être euh, de commencer à agresser avec mes stealers. Ici, il va falloir que j'amenuise ce châssis et que je l'embête. Donc, globalement, là, je vais envoyer mon Broodlord chargé en premier qui va se faire désinguer à l'Overwatch, ce qui va laisser la place au Swarmlord, clairement, de venir agresser mon adversaire dans le plus grand des calmes. Ensuite, euh... notre ami qui est ici, il a une première fois désengagé des Blue green. il est venu se poser sur ce bastion-là. Et enfin, il a utilisé un stratagème tyrannide pour refaire un mouvement et venir ici. Il ne pourra ni tirer, euh, ni charger, ni faire de psy, ni rien faire, puisqu'il a désengagé et, euh, et qu'il a utilisé ce stratagème-là. Par contre, il est ici, il vient détendre l'atmosphère au sein du secteur. XV234 euh, On se retrouve pas On y oh est non, de suite On enchaîne on encha Allez on enchaîne C'est parti face allez. au psy Alors ici ce que je vais faire avec mon Swarmlord Je vais jeter une énorme horreur horrifiée Ce châssis, lui mettre moins un à la touche Ça passe sur du 6 Allez ça passe, on remballe allez, Moins un à la touche sur ce châssis Dans la foulée, il passe un no pain Philopen à 5 sur le pack de Steeler qui n'a pas été touché, c'est un sort qui passe à 6, ça passe à 7, on est refait, on est bien, Deux sorts carrés. Ici, mon Broodlord, excellent, exceptionnel, va jeter un énorme smite ça passe à 5, ça fait des trois Mortal Wound dans son énorme châssis. Et c'est parti, ça en, fait, bah ça en fait une, mais c'est déjà bien. Voilà pour le psy ici. Ici, comme je vous l'ai dit, pas de psy. Ici, il y a du psy. Ici, c'est parti. Ok, alors là, je vais passer plus une attaque sur ce pack de d'acolytes un peu, un peu fifou. Ça ne passe pas. Toujours pas mon petit Jack, je vais utiliser un point de com et je vais vous relancer ça. Ok, cette fois-ci ça passe. Plus une attaque sur ce pack-là, on je est bien. de dissiper avec. Ok, ça, ça dissipe, passe. ça tente des trucs un peu stylés. J'ai fait 7, il fait 12, <rire> mon sort ne passe pas. Bon ok, hein et par contre j'ai mon Magus. Et mon Magus, il va dire à ce pack-là, eh ben mon petit gars, toi, tu tapes toujours en premier. Allez, c'est parti, eh ben ça passe. C'est ouais. validé par la street, euh, mon psy est passé. Le tir, je vais utiliser la capacité de mon Swarm Lord pour faire un double move et ensuite, je vais déclencher les charges. Bleh! Phase de tir terminée, j'ai utilisé la capacité de mon Swarm Lord sur lui-même, juste ici, de façon à être sûr de ne pas rater ma charge parce que j'en suis capable de vous rater des charges à 5, même avec une relance. On ne prend pas de risque. Et ce que je vais faire, je vais immédiatement passer à ma phase de charge. Je vais utiliser mon petit brood Lord et je vais le sacrifier pour bouffer un tir. Est-ce que tu m'ouvres Watchfulkey Évidemment voilà. Donc là, il va prendre 8 des 6 tirs de lance-flammes. Oui. 4 tirs de canon laser. Oui. 3 tirs de bolteurs lourd. Enfin, 3 bolteurs lourd. 6 ça. tirs de bolter lourd. Plus l'énorme de... canon de titan, 20 tirs. Ouais. Euh, et les 2 mitrailleuses. Et les demi mitrailleuses accessoirement. Je pense que déjà les 8 des 6 tirs le tuent à l'overwatch. Euh, on va faire ça hors champ. On se retrouve euh, s'il est mort ou s'il est pas mort. Hein. Il est mort. Mais maintenant, je vais utiliser mon Swarmlord. Excellent, exceptionnel. Et il va te charger. Ici. Ça, c'est bien. Paf! On va le mettre. C'est plus, plus, plus fluff, après tout, mais dans un rapport de bataille narratif, c'est stylé. Donc, le Swarm Lord va venir découper du châssis. Ça, c'est fait. Ensuite, charge suivante. Mes Styler, juste ici. Juste ici, vont déclarer en charge cette chimère-là. Mes Styler, qui sont juste ici, vont déclarer en charge eux, ainsi que le torox qui est ici. Les acolytes qui sont là, vont déclarer en charge E plus le torox, le torox qui est ici, Évidemment. juste ici. Et ensuite, tout ce qui est là va déclarer en charge les eaux green, les boules green, les green, pardon, les boules green. Et mon pack ici de disqueuse va venir déclarer en charge. Euh, je vais venir déclarer en charge Je suis un peu embêté en vérité, parce que je pourrais déclarer en charge lui, mais je suis pas à l'abri de me cuter, donc ça veut dire rater complètement ma charge. J'aurais tendance à dire, euh, je me débarrasserais bien de ce châssis là-bas, donc je vais déclarer en charge eux plus le châssis là-bas. Allez, je vous propose qu'on se retrouve une fois que les GD sont faits, savoir qu'est-ce qui a réussi ou non. J'ai donc réussi mes charges, euh, oh. sauf celle ci sauf les disqueuses, mes pauvres disqueuses vont mourir. Euh, donc voilà, par contre, dernière charge que je vous ai pas fait, c'est la chimère qui va charger dans les gardes. Donc c'est une charge auto, tiens. Voilà, c'est dans tes dents, <rire> ça mange pas de pain. Euh, et je vais commencer à activer eux parce qu'après ils vont se faire déblayer par les boules green. Donc on va les activer eux, ensuite on va s'échanger des, des joyeusetés des avec Pookie, une petite joute verbale de gentleman. Ok donc là on est en plein dans la phase de corps à corps, ici les steelers viennent de saigner une chimère. Euh, globalement tout ce qui a chargé à taper. Alors eux, ils ont enlevé euh, 7 gardes ou huit ou six gardes, mais ils les ont pas tués. On a réussi à enlever quelques boules green, mais encore pas assez. Et euh, ce qui va se passer, c'est que le Swarmlord, euh, il a utilisé le stratagème pour relancer les blessures. Euh, je vous rappelle qu'il fait de la mortelle sur des 6. donc il a réussi à enlever combien de PV 16. 16. Il reste Alors plus 15. Que 15. Il reste plus que 11 PV au châssis. Non, 10 PV. Il reste plus que 10 PV au châssis. Et donc, je vais potentiellement pour 3 points de com refaire taper mon Swarmlord. Par contre. Quand sa chimère a explosé, il m'a fait deux mortales. Donc mon lord vient de tomber à, euh, à à 10 PV. Et surtout, tu vas faire quoi mon petit Poulki euh, Utiliser le stratagème Crash Dam. Oh, Crash Qui them. me permet de toucher sur du 2+. Ok, donc tu fais combien d'attaques 6. Vas-y, c'est parti. Qui touche à 2 Ouais. Et même le dégressif, ça, ça intègre... Ça fait toucher à 2. Ok. Not. Force 9 Ouais. En du 7, c'est sur du... Voilà, c'était génial. Rondement investi euh, Je vais prendre une reroll parce que voilà. Et, et, et est... évidemment, le swarmlord de corps à corps a une invulnérable à 3. Voilà. Voilà. Mais en même temps, je te ouais. rends l'appareil pour les ouais, temps ouais, en on, être... oh, on, on est ouais, bien. Et je vais utiliser trois points de com et je vais refaire immédiatement taper mon swarmlord. Il est ici, il touche sur du 2. Oh là là, j'ai fait trois as ah. Et j'ai déjà utilisé ma relance. Ah. Oh c'est moche. Mmh. Et là je vais te ah, blesser ah, sur ah. du 4 relançable. Alors, il y a une mortelle, mon petit. Une mm -hmm. mortelle. Et net. Et donc, euh, ça fait 9. Et ouais. en gros, et, et, et alors, écoute bien. Il te reste 10 PV. Tu prends une mortelle, ça fait qu'il te reste plus que 9 PV. Tu as 3 sauvegardes à 3 flats. CP à 3. Il te faut donc un 6 sur un de ces 3D. Sinon, ton châssis va faire un énorme kaboom. Oh, il me fait un 6 Aïe, aïe, aïe. Donc, tu prends... Tu prends 6 PV, enfin 7 avec la mortale, il t'en restait 10, il ne te reste plus que 3 PV sur ce châssis. Tiens, mets deux petits cœurs. Voilà, là c'est bien, comme ça c'est bien. Fais moi moins le mariole ce truc. Ok, et donc euh, et donc en gros, je vais avoir fini ma phase de charge et on se retrouve pour le débrief du tour 2. C'est l'entendage. C'est l'entendage. Allez, on est sur la fin de mon tour 2 de cette incroyable partie NATIVE SCRATIVE WORLD GAME. Et donc globalement, euh, bah ça y est, l'invasion est là. Euh, J'ai chargé un petit peu partout. Ici, on a essayé de s'occuper avec le cul Stealer des Bull Green, ces gros tarbas avec des boucliers et des matraques. Bon ben voilà, on a fait le taf, ils sont encore 5, ça n'a pas piqué au prochain tour, aucun doute là-dessus, ça c'est clair. Euh, ici, on va mourir, ça c'est clair, mais au moins, eux sont engagés. Bon ben, ces 10-là vont mourir, mais c'est pas grave, je vous rappelle que j'ai un Goliath au corps à corps avec 10 aberrants qui n'ont pas encore débarqué, mon gars. Je rappelle aussi que tu m'as tué mon Primus. Encore, accord On l'a pas dit ça. Ouais, mais moi, je, bien moi, bien. Je moi je me rappelle. Je l'ai gardé là en travers. Là. Ok. Et puis après, bah, ici on s'est un petit peu reformé. Euh, ici on est pas mal. Et là, euh, le Swarmlord a fait le châssis. Globalement, on va arriver à la fin de ce tour 2. Et il est l'heure de déclencher la troisième vague. Ouais. Ça y est, la vague 3 est arrivée. Là, euh, je pense que Poulki commence à claquer des fesses. Globalement, il a pris 2000 points de bataillon Tyrannid euh, Chronos. Donc là, cette fois-ci, on, on arrive avec de la grosse bébête et du tir. Alors, on va partir ici. Qu'est-ce qui est arrivé On a... Un neurotrope accompagné de cinq zoanthropes et d'une exocrine qui viennent d'arriver. Le neurotrope, évidemment, il est équipé du sort Chronos qui va permettre euh, de faire des touches supplémentaires avec euh, l'exocrine. Ensuite, on a trois petits glands ici qui sont arrivés en FEP. Ça, c'était là, la... c'est une des troupes. Ensuite, ici, on se retrouve avec un pack de neuf guerriers bien équipés avec trois canons venin, euh, 6 six euh, écorcheurs, un truc un peu stylé, des lames, des fouets, bang, et ils sont accompagné de trois énormes carnifex qui de... sont équipés. Ils sont équipés comment Eh ben double dévoreur et canon venin lourd, mon gars. Et, voilà. et ouais À l'ancienne. À comme on le faisait quand on était en V8, <rire> alors qu'on est en V9. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a On a un Broodlord avec 6 Hiveguard et 30 Gaunt. Il euh, y a pas mal de monde sur la table côté tyrannide. Je pense que visuellement, ça se voit. Il va falloir que Poulki fasse des choix il va falloir que Poulki la joue stratégique s'il veut pouvoir remporter cette bataille Allez, on passe à la suite Allez, tour 3, troisième vague, je fais comment? Des cafards partout, des cafards euh, Ouais, c'est un peu chaud parce qu'il y a du monde dans tous les sens Il y a des chronos qui arrivent, il y a des tirs sans ligne de vue il y a des mecs qui peuvent me wiper mes, mes véhicules sans trop de problème j'ai ma cible prioritaire en plein milieu de la table euh, on va pas dire que c'est une position confortable, hein, euh, <rire> loin de là. Mais euh, j'ai quand même messieurs qui vont arriver en fait donc je vais pouvoir les placer quelque part, pouvoir faire des trucs, notamment m'occuper des high guards là-bas, euh, parce que parce que ces messieurs peuvent me faire vraiment très mal. Euh, il faut faire confiance euh, à l'ensemble de mes troupes, euh, qui ne m'ont pas fait défaut jusqu'alors. Fin de cette troisième phase de mouvement, euh, phase de commandement. Ah, est-ce que tu prends le contrôle de quelqu'un Non. Euh, donc, ouais, bah, c'est là où il faut tout, tout mettre. Donc, il euh, y a les fions qui sont arrivés pour, euh, pour sécuriser euh, le, le relais de communication. C'est euh, fluff parce qu'ils ont atterri près du relais de communication parce qu'ils ont été appelés à la rescousse. <rire> ouais, faux. Euh, les forces d'intervention spéciales sont donc arrivées. On s'est redéployé pour essayer d'endiguer l'arrivée des masses. Euh, J'ai fait une sorte de couverture par là-bas avec des gars et des véhicules. On a fait en sorte de péter le bastion qui est là pour mettre les half au grand jour pour pouvoir leur tirer dessus et s'avater. Là je pense que ça va très mal se passer pour les, les green, hein, Il faut soyons, soyons honnêtes. Et euh, les conscrits vont brillamment apprendre à, à ce qu'est le courage en allant charger le euh, prince démon euh, le prince démon le prince tyrannide au milieu euh, sous le regard inquisiteur de euh, leur compagnie commandeur. Et notre scientifique, qu'est-ce qu'il devient vient euh, notre scientifique, euh, il s'est replanté euh, en n'ayant pas d'effet célacés, il s'est boité dans l'escalier et il a refait un à l'advance. Il hein, fait le troisième, c'est trois trois fois la fille et donc je les re, je les reroll évidemment. J'ai fait un 2 évidemment, un, voilà. Euh, du coup, on a euh, un Stormlord en PLS là. Effectivement. Voilà, euh, il va tirer au corps à corps parce que ça va foutre. Euh, sinon il va exploser, donc j'espère qu'il va faire un 6. <rire> non, en fait après c'est la merde. Inférieure. C'est la fin de la première partie de ce rapport de bataille narratif, on espère que ça vous a plu, euh, que vous avez pu retrouver l'immersion du jeu de figurines qu'on recherche un petit peu tous euh, dans les univers, notamment Games Workshop. On se retrouve très bientôt pour la suite de la game, savoir si Poulki va réussir à faire survivre son scientifique en crocs qui se balade dans le secteur XV234. On saura s'il arrive à tenir la défense sur son relais de communication qu'il vient de protéger avec l'arrivée la, de troupes sion en frappe en profondeur. Et enfin, on saura euh, si... Qui On sera qui Qui tient la zone d'atterrissage au centre Est-ce que Poulki sera en mesure d'endiguer la vague tyrannide Vous le découvrirez dans la suite de ce rapport de bataille. J'en ai fini pour la première partie de ce rapport de bataille narratif. J'espère que Fousa vous a plu ou pas. Le script est de la merde. Pour qui mais cette garde impériale Complètement dingue le mec Le script est de la merde. Il va m'envoyer des missiles satellites dans la gueule Parti J'aime complètement Je vais bien bien clapé dans ta gueule. Et sinon, comment ça va de ton coup en point, la perte de tes règles spéciales. toujours ta grand canon, mais est-ce que tu tiens toujours la route face à mon cousin primariste qui derrière Hein Hein Hein Bah ouais, tu dis rien, hein Hein On me fait le filmer là, aussi. Le script est de la merde Les conscrits arriveront-ils à tuer le général Le scientifique arrivera-t-il à refaire correctement ses lacets Les bullgreens vont-ils. Transmettre la parole de l'empereur encore et encore Et surtout, est-ce que les voraces là-bas, sur le conteneur, vont descendre du conteneur Vous le saurez au prochain épisode.